Alors, autant moi, j'ai chaud, mais alors elle... Là, il y a chaud aussi, je crois. C'est ici que commence mon aventure. Aujourd'hui, j'ai quitté Lyon en direction de l'Aventure Humaine. J'ai croisé des cyclistes avec qui j'ai fait pas mal de kilomètres. J'ai croisé plusieurs wheelers ce n'était pas forcément prévu, ouais, okay. donc c'était vraiment ah ouais, des belles rencontres. Des Alors le bilan de la journée, donc j'ai fait au total 192 km à peu près, l'application un peu bougée entre temps, donc j'ai pas vraiment le kilométrage exact. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait de belles rencontres, dont Elodie et Bastien, et sans oublier les huileurs qui m'ont rejoint sur la route et qui ont fait un petit bout de parcours avec moi. Alors je tiens à dire un grand merci à tous les gens qui ont contribué et qui ont fait un don sur la page Asso. Donc merci Adrien, Émilie, Thomas, Anthony, Yannick, Amine, Fabrice, Laurence et Franck. J'espère pouvoir rajouter des noms dans la prochaine vidéo. Je tiens à remercier les sponsors sans qui le tour n'aurait pas été possible. Donc Iroo, Godway France, Electron, Dev Info, Grosse Com et Denis Traichéa de 3G je le rappelle, plus un nom à cette liste, plus on augmente le nombre de rêves que l'on pourra réaliser pour les petits princes. Et c'est quand même l'objectif. Et maintenant, je pars me coucher parce que je suis fatigué. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao